Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment euh, convertir un bouton d'ajout au panier et remplacer par un bouton personnalisé. Donc, si vous êtes euh, un propriétaire de boutique en ligne, ça peut arriver que vous ayez besoin euh, de, de, de demander au client de vous contacter avant de passer la commande d'un produit. Et pour ce faire, vous pouvez par exemple remplacer le bouton ajouter au panier par un formulaire de contact qui donne la possibilité à vos client de vous, appeler, de vous appeler ou de vous envoyer un message via le formulaire de contact. Donc, je vais vous montrer comment procéder à l'aide d'une extension que nous avons développée et je vais vous expliquer toutes les étapes que vous avez besoin de comprendre pour être en mesure d'arriver à vos fins. Donc, nous avons écrit un article sur notre site web et dans notre article, nous expliquons les étapes à suivre et nous vous donnons aussi la possibilité de télécharger l'extension si vous le souhaitez. Donc, je vais vous montrer mon écran et nous allons commencer. Donc si vous voyez mon écran, euh, je suis par exemple sur, allé sur un site web test que nous avons euh, créé et donc ce site web test que nous avons créé et présentement euh, nous avons quelques produits euh, qui sont disponibles sur ce site test. Euh, quelques produits dans l'onglet produits. Donc là j'ai quelques produits. Euh, si je clique par exemple sur ce produit, là vous voyez qu'il y a un bouton ajouter au panier Donc ce que je veux faire, je veux remplacer ce bouton par un bouton personnalisé comme contacter nous ou n'importe quel bouton dépendamment de ce que vous voulez réaliser. Donc la première chose que je veux faire c'est aller dans mon panneau d'administrateur. Je vais installer l'extension en question. Donc, je vais vous laisser le lien pour télécharger l'extension en bas de cette vidéo. Donc, je vais cliquer sur Ajouter. Et je vais ajouter mon extension. Une fois l'installation terminée, donc je vais aller sur dans mon panneau d'administrateur et dans l'onglet réglage, vous allez voir euh, une option qui s'appelle PSW Custom BTN Settings. Donc, il sera tout simplement question d'ajouter l'adresse courriel où vous souhaitez euh, que le message soit envoyé et faire quelques configurations au niveau de la couleur du texte et du background. Et si par exemple vous voulez protéger votre formulaire contre les, contre les spams, il sera question tout simplement d'ajouter la clé API de Google captcha et la clé secrète. Et après vous allez cliquer sur enregistrer. Donc, dès que vous avez finalisé avec cette configuration, on va voir un exemple, un exemple comment on peut changer le bouton ajouter au panier par un bouton personnalisé. Donc, dans ce cas, par exemple, j'ai ce produit que je souhaiterais remplacer par un bouton Contacter Donc, Je vais cliquer sur Modifier le produit. Et ensuite, euh, à ce niveau, vous, avez, vous allez voir euh, un onglet de configuration. Il sera tout simplement question de, de, de cliquer sur Oui. Et ensuite, vous allez Enregistrer. Quand, quand vous allez Enregistrer, ce bouton va, euh, ça va désactiver. Euh, le bouton ajouter au panier avec la quantité, ça va remplacer par un bouton, donc par ce bouton-ci. Donc je peux tout simplement cliquer, le client pourra revenir sur le site et cliquer sur ce bouton pour vous contacter. Donc euh, là, vous voyez que le texte est en anglais. Euh, il y a possibilité pour vous de faire la traduction de ce texte en français en utilisant l'extension qui s'appelle Loco Translate. Lorsque vous allez télécharger l'extension appelée Loco Translate, vous aurez accès texte de l'extension et vous allez faire la modifi les modifications nécessaires. Donc, j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, je vous invite à nous contacter ou de les laisser en commentaire. Et surtout, euh, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas surtout à partager euh, ou commenter. Ça va vraiment beaucoup nous aider à mieux développer euh, notre chaîne. Passez une excellente fin de journée et portez-vous bien. Bye!